Et je vous demande d'accueillir chaleureusement Fabien Roussel. Je vais demander aussi à Yann Brossa de nous rejoindre. Bon, et ben écoutez, bienvenue. On est heureux de vous retrouver à la fête de l'humanité comme chaque année. On organise cette rencontre parce que, euh, voilà, cette année encore, et ça a été une année très dense, on a vécu une très belle campagne présidentielle avec... Euh un très bon candidat, je crois. Et on a vécu dans la foulée une campagne législative. Il a d'ailleurs enchaîné les deux et permis de faire entendre très fortement la, la voix du Parti communiste dans, dans le pays et la voix des Français, surtout. Et je crois que c'est aussi dans ce moment-là, dans cette campagne, que beaucoup d'entre vous ont rejoint le, le Parti communiste et on est très heureux de vous accueillir. L'idée, c'est qu'on puisse échanger comme ça que euh, vous puissiez nous dire euh, vos attentes, vos espoirs euh, la façon dont, dont vous voulez vous engager euh, au sein du parti et que on puisse avoir euh, cet échange en, en toute liberté parce que c'est aussi ça le parti communiste, c'est un collectif euh, militant où on construit du commun et c'est comme ça qu'on arrive à, à, à, à développer les mobilisations et les mobilisations on va en avoir très fortement besoin en cette rentrée, euh, d'y contribuer tous ensemble avec ces, ces premières journées d'action. Donc voilà, très heureux de vous accueillir sur ce stand et puis je vais peut-être donner tout de suite la parole, euh, non à Fabien, non directement à vous alors, directement à vous et il répondra à vos questions et euh, à vos interrogations. Allez à vous la parole Bonjour et merci, je m'appelle Delphine, je suis fille de communiste, je suis née dans le ventre d'une communiste et je suis mère d'enfants absolument pas communistes et en fait j'ai participé à pas mal de débats et je me reconnais complètement et je reconnais complètement mes enfants dans ce qui se passe dans notre société, à savoir que quand je fais l'inventaire de mes gamins, j'en ai un qui est un stit, une qui est youtubeuse et qui enchaîne des CDD pour arrondir ses fins de mois, un qui est artisan et qui travaille au petit bonheur la chance, une qui est pas encore active mais étudiante kiné et qui va rentrer dans le système de santé que l'on connaît et puis un dernier qui est enfin je parle de mes enfants plus leurs conjoints, un dernier qui est cheminot. Et donc je veux dire j'ai la panoplie des jeunes aujourd'hui qui ne se reconnaissent absolument pas dans le monde du travail, en fait, tel qu'on essaie de le défendre euh, au Parti communiste, parce que ça, enfin, avec la, la notion de salaire, euh, euh, cotisation sociale, sécurité sociale, etc., ils sont tous complètement fans d'avoir un boulot euh, de travailleurs, entre guillemets, indépendants, mais avec euh, aucune couverture sociale, aucun aucun espoir derrière de... Enfin, de, il faut se débrouiller tout seul, en fait, un peu à l'américaine. Et le pire, c'est qu'ils en sont relativement satisfaits, quoi. Ils aiment bien ce mode de fonctionnement-là, parce que nous, les parents, on finit par plus tellement être un exemple, parce qu'on est toujours en train de se plaindre que notre sécu casse la gueule, que notre retraite, on ne sait pas si on va l'avoir, etc., etc. Voilà. Merci. Et, ben, et ma question, ce serait de savoir comment s'adresser à ces jeunes-là pour les, les ramener, parce que, je veux dire, nous, on est convaincus, mais eux, pas. Merci de ton témoignage. On va peut-être prendre euh, une autre question, euh, une autre interrogation. Et en tout cas, euh, la jeunesse, on l'a vu pendant la campagne, ça a été euh, un des grands combats euh, de cette campagne présidentielle. Et on sait qu'il y, y a encore beaucoup de travail, parce que malheureusement, il y a eu beaucoup d'abstention euh, dans la jeunesse. Ben, bonjour à tous. Bon, ben, nous avons participé avec mon épouse, avec toutes les copains de la section du Parti Communiste euh, sud charente maritime à la campagne. Et nous avons fait une très belle campagne. Nous avons rencontré des gens bah, qui, qui se posaient des questions, qui s'interrogeaient sur tout et qui ont compris grâce à la discussion, la rencontre. Euh, bon, ça a été compliqué parce que bah, c'est pas... C'est une région très, très ancrée à droite, hein, et quand même. Et puis, même si on a quelques bons copains qui se démènent, et copines, mais bon, l'étrange d'âge commence à arriver. Euh. Bon, enfin, disons que... On a participé, on est content du travail qu'on a mené et que, la, que Fabien, bah, c'était bien qu'on ait un candidat communiste aux présidentielles. Il était à la hauteur de nos attentes. Hein, parce que c'est vrai, faut le dire, c'est pas euh, c'est pas de tirage de pompe. Hein, non, non, non, non, non, c'est la réalité parce que c'est c'est quelqu'un qui, qui parle au français, qui qui sait parler, qui sait se faire entendre grâce à des petites phrases chocs, qui permettent aussi d'être retenu à droite et à gauche. Bon, surtout, voilà, c'est pas politique à hein, droite ou gauche, mais c'est surtout bien retenu. Et surtout que, à gauche, quand même. Ouais, ouais, ouais, voilà. Mais bon, dans le sens que des deux côtés. Hein, je parle. De... Mais après, ceci dit, c'est vrai que ça, ça a permis aussi de, de nous faire entendre en tant que communistes, Bon, on a été adhérent très longtemps au Parti communiste en région parisienne qu'on était en activité. Maintenant, nous sommes à la retraite en province, Bon, c'est différent, euh, voilà. Bon, bah, une chose qui est certaine, c'est que, ben, bah, euh, on est dedans, on a été dedans, mais on soutiendra la, la démarche euh, future, dans le futur congrès, pour que, euh, voilà, il y ait quand même l'esprit communiste euh, dans toutes les représentativités euh, Nationale pour éviter que certains aient des tendances euh, autres. Voilà. Merci. merci Merci pour ton euh, témoignage. Merci pour ton témoignage. Alors écoute, je vais dire un mot euh, tout de suite, et euh, euh, vous dire qu'on a vu, je dirais même qu'on commence à découvrir que grâce à la campagne que nous avons menée collectivement, grâce à la candidature que nous avons choisi de présenter à l'élection présidentielle, nous avons marqué des points idéologiques euh, en France et nous avons parlé à beaucoup de Français. Il ne faut pas voir cette campagne présidentielle juste sous l'angle du résultat et du pourcentage que nous avons réalisé. C'est 2,3%. Forcément, quand on les voit apparaître sur l'écran à 20h, ah, tu prends un coup au foie... Parce que tu te dis, enfin Dieu, quand même, avec tout ce qu'on a fait, tous ceux qu'on a vus, tous les échos positifs qu'on a reçus, on est mal payé quand même, en retour. C'est vrai. Mais, mais quand j'entends ce que vous me dites, quand j'entends tous ces gens qui viennent me voir et qui me disent merci, continuez, de lâcher rien, quand j'entends tous ceux qui me disent on n'a pas voté pour vous, « Mais qu'est-ce que vous êtes bien continué ?» Je dis « Mais pourquoi T'as pas voté pour moi !» <rire> Et je me dis, quand j'entends ces camarades que j'ai rencontrés aux universités d'été, qui me disent « Fabien, grâce à ta campagne, on a fait des trucs incroyables dans notre village. Euh, » Et ils me, il me, il me racontent comment ils ont mené la campagne. Il y a eu des idées géniales. Des initiatives incroyables qui ont été prises. Grâce à cette campagne, on a découvert, nous. Là, il y a une sexuelle Elle m'a dit :« Nous, on, avait, on a mis en place le fil à idée. » Je dis :« C'est quoi ton fil à idée ?» Eh bien, on allait au marché avec juste un sac, du fil à linge, et entre les deux arbres qu'il y a dans le village, là où il y a le, le marché, on tendait le fil. On accrochait ton affiche avec deux pinces à linge, et puis à côté, on mettait des slogans que tu disais dans tes émissions de télé. Et puis les gens, ils s'arrêtaient, ils voyaient Roussel, les jours heureux, ils voyaient euh, Stop à la finance, ou... et puis ils venaient, et nous, on allait leur parler. Et c'est comme ça qu'on a mené la campagne. Ils venaient naturellement. Et bien je me dis, mais putain, c'est pas con ça quand même. Le fil à idée. On va le reprendre. Et eux, ils continuent comme ça. Et ils me disent que depuis la campagne, ils reviennent sur les marchés, tous les dimanches, et que les gens viennent les voir, et dire, on a vu votre candidat, on a vu Roussel à la télé, à ce qu'il a dit, c'est bien, etc. Alors maintenant, on a un gros défi. C'est que tous ceux qui ont trouvé la campagne sympathique, qui ont trouvé Roussel sympathique, et qui aiment les jours heureux, mais qui n'ont pas voté pour nous, eh ben, il faut qu'on les transforme, et que la prochaine fois, ils votent pour nous et c'est ça qu'on doit faire et je vais vous faire une autre confidence de toute façon tout ça je vais l'écrire là, dans un livre qui paraîtra euh, en début d'année prochaine je vais la raconter cette campagne des présidentielles et des législatives j'ai tout raconté, j'ai tout dit si je vais tout dire Igor tout, tout. vous saurez tout c'est que cette campagne, c'est pas moi. C'est nous tous. C'est eux. Les idées que moi, je sortais dans les médias, les, euh, les mots euh, qu'on qu répétait derrière, le roussellement, les apéroussels, tout ça, tout ça c'est des trucs que je vous ai piqués sans droit d'auteur. Ce sont des idées que l'on me dit. Et j'ai dit, putain, ça, c'est bon, ça. Le coup du roussellement, le coup du roussellement, c'est des camarades de Belfort qui, un jour, me chopent à la, à la manif à Stalingrad pour l'emploi. Et puis, on était en train de boire un coup. Et ils me disent, oh, et Fabien, on a une idée dans le train, c'est marrant, on parlait du ruissellement de Macron. Et nous, on a dit, mais nous, on a une autre idée, c'est le roussellement. C'est arrosé par les salaires. Oh, je dis, putain, elle est bonne, elle est bonne ton idée, là. Je la prends, celle-là, je l'utiliserai pendant la campagne. Crac J'ai 100 droits d'auteur et c'est bon. Les apers c'est Yann. Un jour, il dit, mais putain, ils sont en train de te chercher des pouces sur la bouffe. Eh ben, on n'a qu'à lancer des apers Et paf 100 droits d'auteur. Mais... On décide, on a, moi j'ai. j'en ai des frissons tellement j'ai pris du plaisir dans cette campagne. On avait décidé de vivre cette campagne à fond, d'aller au débat, à la confrontation, c'est dur, mais de le faire euh, en, en s'éclatant. Alors euh, c'était fatigant, c'était éreintant, mais on a voulu le faire comme ça. Et vous voyez là sur la fête de Luma. La fête de l'Uma commence, et voilà que la reine d'Elisabeth, elle meurt. P et son âme. Mais, du coup, je devais faire BFM, annuler les émissions de télé et de radio, le déjeuner de presse que je devais faire. Et j'avais fait attention au déjeuner de presse, de ne pas les emmener manger dans un resto de viande, sinon je me serais fait chambrer, et donc on les a emmenés manger du poisson. La moitié des journalistes sont pas venus. La reine Elisabeth est morte, on doit tous aller à Londres. Alors là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on qu va faire On ne va pas parler de la fête de l'Huma, on ne va pas parler de nous, on ne va pas parler des communistes et de nos idées. Eh bien, on va essayer de trouver un truc pour faire débat. Et on en a parlé ensemble. Et on a dit, on va faire débat, on va parler du travail, des salaires, du RSA et des allocations au chômage. Et on va jeter ça, comme ça. Et on va voir. Eh bien, vous avez vu bah et, et ça, c'est discuter et travailler collectivement, politiquement. Et moi, je suis super content que le débat, c'est nous qui le faisons. Et qu'ils sont tous, aujourd'hui, en train de commenter ce que Roussel a dit et je suis content que Roussel il ait mis au cœur du débat le travail, le salaire c'est ça le sujet et qu'on ne vienne pas me dire que je suis contre les allocations familiales parce que certains sont allés jusque là parce que nous à gauche on est peut-être les seuls à vouloir des allocations familiales Universelle pour tous et pas dépendante des revenus. Même Bernard Arnault il a le droit d'allocation familiale avec tous les enfants qu'il a fait. Oui, oui, oui. Non, moi j'ai dit les allocations au chômage dans le monde que je rêve pour mes enfants. Il n'y en a plus parce que je veux que mes enfants travaillent avec un salaire et qu'ils ne dépendent pas d'allocation chômage, ni de RSA demain. Nous, ce que l'on veut, c'est une France des salaires et du travail. Et, et ça, on l'a travaillé et on se l'est dit. Nous, on se disait, il y a 15 jours, on dit, c'est quand même incroyable, Sandrine Rousseau fait une phrase sur les barbecues, Julien Bayou fait sa rentrée à, en supprimant, en voulant supprimer les jets privés, ce sont des sujets symboliques quand même, et puis le barbecue, j'en parle même pas. Mais c'est vrai que du coup, tout le monde en vient à commenter. La phrase de Julien sur les jets, la sortie de Sandrine Rousseau sur le sexe de la viande, des escalopes et du barbecue. Et il faut que nous on commente ça. Et là on se dit, mais c'est agaçant quand même. C'est nul comme débat. Eh bien nous on va faire débat, et on va faire débat sur le travail et sur les salaires. Eh bien ça a marché. Eh ben voilà. Voilà ce que nous devons réussir à faire, tout le temps. Et je dis ça à vous, adhérents militants du Parti communiste français. Oui, nous, on ne veut plus commenter les phrases des autres, qu'ils viennent commenter ce que nous on dit, et c'est nous qui ferons le débat. Et dans cette campagne... Et grâce à cette campagne, grâce à cette candidature, grâce à tout ce que vous avez fait, vous militants, à la base, au cœur, dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, nous avons fait plus de 3000 adhésions, 3068 adhésions. Et l'AJC a créé 13 fédérations pour organiser cette campagne. Et rien qu'hier, me disait Léon, rien qu'hier, ils ont réalisé 50 adhésions de jeunes qui ont dit on vient parce que Fabien Roussel a mené une belle campagne. Ils viennent sur la base de cette campagne. Et c'est bien pour ça que derrière cette campagne présidentielle, il faut, il faut que l'on en parle, il faut qu'on en fasse le bilan. Parce en, entre nous, Igor, Yann, on n'a pas fait de bilan de la campagne des présidentielles. Non, on n'a pas eu le temps. On n'a pas, pas eu le <rire> temps. Non mais c'est un truc de dingue. Tu es là, tu fais la campagne des présidentielles, tu finis le meeting à Lille. Le lendemain, tu fais les quatre vérités, tu sens encore la bière. Le dimanche soir, tu as le résultat des élections. Tu te prends 2,3 dans la tête. Hein, tu et, et tout de suite après, tu pars en élection législative, direct pendant 13 jours et 13 nuits, 13 nuits eux, ils négocient l'accord des législatives, je raconterai tout. Je raconterai tout. Et d'ailleurs, hier, je débattais avec euh, Olivier Faure et et Julien, et Mathilde, Pano, et ils reparlaient de l'accord qu'on a signé. Il vais rappeler une petite histoire, quand même. C'est que dans les premiers jours des discussions, lui, il a fait toutes les nuits, et tous les jours. Hein. Et donc, dans les premiers jours, les premières heures, il n'était pas question que le Parti Socialiste fasse partie de l'accord. Et c'est nous, qui avons dit, nous, communistes, qui avons dit, s'il y a un accord à gauche, ça doit se faire avec toute la gauche, et y compris avec les socialistes. Et je me souviens que parmi nous, dans notre grande direction collégiale, certains ont dit, ah non, il hein, ne faut pas les socialistes et tout ça... <rire> Mais qu'est-ce qu'on s'embête avec les socialistes ouais. Si, si, si, si, si, si. Il faut tout le monde. Et quand je voyais hier mon Olivier Faure, tout fier d'être dans l'accord et dans la nuf, et qu'il est le champion du monde, j'ai envie de lui dire, Eh hey, oh, tu pourrais quand même rappeler que si t'es là, c'est un peu grâce à nous quand même. Hein. Ouais et après. Et après, ils viennent nous dire que je ne suis pas pour la l'ANUPS. Non mais, hé, hey, si on est là à 4, c'est parce que nous, on a tout fait pour qu'on soit là à 4. Et aujourd'hui, je dis qu'on ne doit pas rester à 4. On doit être 10, on doit être 20, on doit être des millions. Nous, ce que l'on veut, c'est un rassemblement populaire. Pas de force politique. Voilà. Ça, c'est fait. Je raconterai tout. Mais ce que je disais, on fait les présidentielles, on fait l'accord, on fait les législatives. Dai, dai, Puis je peux vous dire que c'était chaud. Hein. On sort des législatives. Le 20 juin, là, direct, on est envoyé au Parlement. Loi, pouvoir d'achat. On siège jusque début août. On ne voit pas le jour. Je vais reconstituer ma force de travail. Je prends mes semaines de vacances, et nous revoit là, et on ne s'est pas vu mais on ne s'est pas vu depuis. On n'a pas eu le temps de se parler, de débriefer, de se congratuler, de se parler de cette campagne présidentielle, de tout ce qu'elle nous a apporté de bienfaits, de politique, d'exercices militants. Eh bien, on a besoin de le faire. alors je vous invite à le faire et je finirai là-dessus. Là, là aujourd'hui, on va mener les combats politiques, on va être dans les manifs là, de septembre, on va rassembler, on va participer à toutes les réunions avec tous les autres, tout ça. Nous, on est bienveillants, on est rassembleurs, on ne boude pas, nous, on n'est pas rabougris. On va faire tout ça. Mais, entre nous, il faut que l'on prenne le temps politique de bien se parler, de bien noter tout ce qui a été bon, utile, positif dans cette campagne ne pas oublier tout ça parce que ça pourrait servir merci bravo ah oh. ce n'est qu'un début continuons le combat dans cinq ans Merci Fabien, merci pour, euh, pour cette énergie qui nous a porté collectivement pendant la campagne, on en a mis beaucoup aussi, mais la tienne nous a vraiment permis de, de mener cette campagne à fond. Peut-être encore euh, une ou deux questions, et euh, comme euh, Fabien a bien travaillé pendant toute cette fête de l'humanité, euh, peut-être que Yann, Léon, euh, Léna euh, peuvent aussi répondre à vos questions, mais allez-y Je voudrais revenir sur la phrase qui a fait débat euh, un petit peu partout, euh, sur le fait que tu disais que tu ne veux plus personne au RSA, non, non, non, non. Je pense que la manière dont ça a été formulé, alors je ne sais pas si c'est à bon escient ou alors si c'est juste pour faire de la provoque, <rire> mais la manière dont ça a été formulé laissait croire, effectivement, pour ceux qui ne, ne t'écoutent pas du début jusqu'à la fin, que tu étais pour la suppression du RSA, des allocations chômage, et on a beau enfin bon, moi j'ai personnellement beaucoup réagi sur le réseau, les réseaux sociaux mais euh, quelque part est-ce que euh, ce n'est pas aussi une manière de faire de la provocation que d'utiliser de, des termes qui prêtent à, parfois à confusion Merci Merci de ton intervention, on va, on va répondre tout de suite, est-ce qu'il y a une autre question comme ça on, on répond en même temps Oui. J'avais deux minutes à poser une question. Bonjour. Je suis responsable du syndicat des mineurs de Lorraine, euh, au niveau de la CGT. Et j'avais la question, que va faire le Parti communiste par rapport à nos problèmes Le mépris que le gouvernement a par rapport à notre statut, notre protection sociale, vous savez bien qu'on est aujourd'hui dans un régime minier. Je pense que mon copain, euh, Monsieur Fabien Roussel, connaît bien le problème, mais... On voit qu'aujourd'hui, on interpelle nos députés partout dans toutes les régions. On veut nous sacrifier dans nos régimes spéciaux. On voit les problèmes internes qu'on rencontre par rapport aux médecins traitants dans nos régions minières. Nos pauvres retraités avec des salaires très très bas. Alors, je voulais savoir quelle est la position aujourd'hui du Parti communiste par rapport à ça. Merci. Je te passe la parole Fabien je suis désolé, je dois, je dois partir parce que je, je, je suis attendu pour une autre rencontre, mais je vais répondre à, à ta question et, et, mais, et, et pas à la tienne. Mais, parce que je dois y aller. Merde. Mais Non, mais Yann, il va te répondre. Non, mais Yann, il va te répondre. Non, mais... Euh, comment... Euh, oui, on fait le choix de... Euh, D'abord, il faut écouter toute la phrase. Et nous sommes, nous... Euh, pour une société euh, dans laquelle euh, il n'y a plus de chômage. Pas, euh, je n'aime pas l'expression de plein emploi qu'utilise Macron parce que eux, les libéraux, c'est euh, une société de plein emploi, c'est une société dans laquelle il y a toujours 4 à 5% de chômage. Nous, notre combat, la société que nous voulons construire, c'est une société dans laquelle nous avons éradiqué le chômage éradiquer le chômage veut dire que demain, demain, il n'y a plus de chômeurs, il n'y a plus donc d'allocation chômage, il n'y a plus de RSA. C'est l'horizon que nous voulons atteindre. Mais bien sûr que pour atteindre cet horizon et dans la période euh, qui euh, transitoire pour aller euh, jusqu'à cette euh, société euh, sans chômage, nous avons besoin du système de protection sociale qui permet à chacun de vivre de survivre, je dirais même. Et donc, nous avons besoin d'améliorer le dispositif d'assurance chômage. Aujourd'hui, un chômeur sur deux ne bénéficie pas euh, des indemnisations. Et donc, euh, nous devons l'améliorer. Nous, nous allons mener cette bataille, d'ailleurs, contre la réforme de l'assurance chômage. Mais, oui, c'est provocateur de dire ça pour faire le débat. Mais ça nous permet, à nous, de dire, mais euh, nous voulons une société sans chômage. Et vous allez aller voir le stand du Secours Populaire. Allez voir le stand du Secours Populaire. Vous savez ce qui est écrit dessus C'est écrit... Re, je je l'ai photographié, hein, comme ça j'ai des preuves. Refus de l'assistanat. Respect de la dignité. Pas moi qui le dis. C'est le Secours Populaire. Nous sommes le parti des travailleurs. Et comme beaucoup de partis communistes ou progressistes dans le monde, on s'appelle comme ça. Le parti travailliste, le parti du travail, le parti des travailleurs belges, le PTB, voilà. Eh bien, c'est ça. Nous, on est le parti du travail. Et donc, il faut le défendre pleinement. Et quand je vois d'autres forces politiques, par exemple, quand Mélenchon dit « la police tue », il va fort quand même, hein il va fort bon eh bien il a expliqué dans une émission qu'il avait fait ça pour justement mettre le doigt sur un fait divers horrible où un policier avait tué et euh, il dit donc il a mordu le trait et ça a fait débat ça a heurté beaucoup de gens d'ailleurs mais dans son parti tous ils l'ont défendu en disant c'est inadmissible qu'on s'attaque à Mélenchon, regardez ce qu'il dit quand même. Eh bien, moi, quand je pose ce débat-là sur le, le travail, le travail pour tous et un salaire pour tous, eh bien, c'est l'occasion pour nous tous aussi de foncer là, d'ouvrir la brèche, de laisser le pied dedans et de dire oui, oui. On se bat pour le travail, pour les salaires, et Roussel, quand il dit ça, il a raison, et on y va, et on fonce. C'est ça, moi, j'ouvre la brèche, et vous, vous rentrez dedans. Et c'est ça qu'on doit faire. Sur ce, je vous laisse avec mes amis. Merci Fabien. Merci. On va prendre deux trois questions, on répond et après on, on, on va répondre à ta question, mais on en prend deux trois. En plus comme ça on fait, on fait... et comme ça on répond en même temps parce que si on répond à chaque question, c'est pas assez dynamique. Allez-y. Oui, bonjour. Moi, je voulais dire que je suis très content que de nouveau il y ait un parti communiste combatif sur des comment dirais-je des basiques, la lutte des classes. Changer la société, une analyse qui petit à petit redevient marxiste. Et j'espère que dans nos dans l'ensemble de tout ce qui sont les collectifs, va y avoir un travail de fait que les communistes qui ont un certain nombre de compétences vont aller confronter entre eux de manière à ce qu'on ait de plus en plus d'analyses sur la société française, l'économie, tous les points qui aujourd'hui font que c'est nous qui apportons le combat de la lutte des classes. Merci. Une dernière intervention, peut-être. <rire> ouais. Bonjour à tous, euh, camarades, camarades. Voilà, je suis nouvel adhérent Parti voilà. communiste. le micro, ouais, comme ça, ça, comme ça. Ah d'accord, voilà, comme voilà. ça, c'est voilà. mieux. Comme ça, c'est mieux. Donc, nouvel adhérent, euh, depuis peu, Bravo. depuis euh, trois mois. Bienvenue. Et donc, euh, j'ai découvert euh, le Parti communiste grâce... Euh, je vais dire grâce à l'amour, tout simplement, ma compagne. Voilà. Et donc, euh, je voulais quand même attirer l'attention des élus et de tout le monde sur les euh, violences qui pourraient être faites aux femmes. Comment, on, au, part, au sein du Parti communiste, il serait possible d'avoir un débat ou euh, ouvrir le monde de la justice qui est manifestement bloqué, euh, les avocats, le, même le, au niveau de la gendarmerie, il se passe, on fait, on est accueilli et après il y a un mur de verre qui se propage et on peut rien faire, rien. Donc euh, si euh, des gens euh, pourraient aider pour avoir l'idée d'un débat, de, de faire des propositions euh, pour faire avancer les choses. Voilà. Merci à tous. Merci. Allez, je vais peut-être passer euh, la parole à Yann maintenant euh, pour répondre. Bon, on a un menu chargé retraite, lutte de classe, violence faite aux femmes. C'est tous des, des sujets très importants, donc euh, quelques mots, Yann, Léna, peut-être Léon, allez-y. D'abord, ça fait plaisir de vous voir, de, de vous voir si nombreux et, et je crois que c'est aussi le, le résultat de la belle campagne qu'on a menée ensemble. On voit à la fois ce qu'on a gagné, on a désormais un parti communiste qui est dans le paysage politique français et c'était pas gagné et on le sait bien, quand on n'est pas présent à l'élection présidentielle, alors que l'élection présidentielle elle structure la vie politique, de fait, on disparaît du champ politique. Et on a, maintenant, on a maintenant un parti communiste qui est présent dans la tête des gens, et bien sûr, un candidat, Fabien Roussel, qui est désormais identifié par la grande majorité des Français. Et une chose qu'on dit peu, c'est que, dans toutes les enquêtes d'opinion, Fabien Roussel, c'est l'une des figures les plus populaires à gauche et c'est le résultat de la campagne qu'on a menée ensemble. Maintenant, il faut qu'on grandisse et il faut effectivement qu'on réussisse à transformer cette sympathie vis-à-vis -vis de nous en adhésion, des adhésions au Parti communiste et des adhésions dans le cadre des futures élections qui auront lieu. Je pense bien sûr aux prochaines échéances. Je pense aussi que vous êtes toutes et tous Impliqués dans vos villes, dans vos villages. Et là aussi, pensez à vous structurer, pensez à ce que les gens puissent vous identifier parce que derrière, on a bien sûr, là aussi, des échéances, notamment des échéances municipales avec des possibilités de conquête. Et donc, structurons-nous avec l'obsession de faire grandir le parti et notre implantation locale parce que c'est ça aussi qui nous permettra de grandir dans les années qui viennent. Il y a des questions précises qui ont été posées, notamment la question des retraites. Je ne suis pas spécialiste du régime minier, mais on a au parti des camarades qui sont très affûtés sur ce sujet, notamment des parlementaires. Je pense à Cathy Polia pourceau qui est sénatrice du Pas-de-Calais. Et je pense aussi à notre nouveau député du Pas-de-Calais, Jean-Marc Tellier. On ne l'a pas assez dit c'est marrant parce que nous, quand on fait des choses bien, on n'en parle pas assez. Il y en a ils réussissent à remplir une baignoire avec une bulle de savon. Nous, on a parfois un peu de mal. On est les seuls, les seuls à avoir conquis une circonscription sur le Rassemblement National. Les seuls. Et vous savez comment ils ont fait, les camarades du Pas-de-Calais. Ils se sont fixés cet objectif-là il y a cinq ans. Et pendant cinq ans, ils ont travaillé comme des chiens pour réussir à reconquérir cette circonscription et pour obtenir que Jean-Marc Tellier, maire communiste d'Avion, soit élu député dans une circonscription qui avait basculé RN en 2017. Ils y sont arrivés à 30 voix, mais ils y sont arrivés. Bravo à eux. Et ça doit nous inspirer. Parce que des gens Marc Tellier, on en a plein dans plein de circonscriptions. Et donc le travail qu'ils ont fait là bas, il faut qu'on réussisse à le faire partout, partout où le Rassemblement national a gagné, partout où on a une implantation locale, il faut qu'on réussisse à faire ce travail de conquête. Et franchement, quand j'en vois à gauche qui nous font la leçon. Sur le Rassemblement national, sur comment il faut faire, on est les seuls à avoir gagné une circo sur le Rassemblement national. Alors nous on sait faire, on n'a aucune leçon à recevoir de personne, et certainement pas à ceux qui nous font la morale matin, midi et soir. Donc voilà, voilà le menu des, des mois et des années qui viennent. Igor pourrait en parler, mais on a un congrès euh, au mois d'avril et ça doit être l'occasion de poser l'ensemble de ces débats. Merci beaucoup, Yann. Je vais peut-être passer la parole à Léna pour répondre à la question sur les violences faites aux femmes. Bonjour à tous et toutes. Merci d'être venus aujourd'hui ici, si nombreux et nombreux, pour répondre à la question. Déjà, le Parti communiste français est un parti résolument féministe et donc qui lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi contre le patriarcat. Mais pour... Lutter contre les violences faites aux femmes et contre le patriarcat. Et pour accueillir la parole des victimes, il faut aussi mettre du budget dans les associations, mais aussi former les policiers qui accueillent les plaintes à recueillir ces paroles. Et la formation, il faut aussi la financer. Donc on a besoin de mettre en place une réelle politique de lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi de d'arrêt du patriarcat, de faire disparaître le patriarcat. Et pour ça, on a besoin de le penser et de mettre en place une vraie politique. Merci beaucoup Léna. Et c'est vrai que ça a été un des grands combats de Fabien aussi. On en, on en parle moins peut-être que d'autres sujets dans ce qu'il a porté dans la campagne présidentielle, mais il a fait notamment un discours important à Bordeaux euh, euh, sur la question de l'égalité femmes-hommes dans toutes ses dimensions. Et euh, cette politique euh, féministe du parti, elle est évidemment essentielle dans la situation on l'a vu d'ailleurs, on est porté aujourd'hui, c'est une composante à part entière du mouvement social, par un très grand mouvement féministe qu'il faut pouvoir encore développer dans les mois et les années qui viennent. Donc euh, on a beaucoup de responsables qui s'y investissent pleinement, dont Léna euh, à son échelle avec l'Union des étudiants communistes. Et Merci encore pour ton engagement Léna. Peut-être Léon, parce que ça a un peu parlé de la jeunesse, dire un peu comment euh, tu as vécu cette campagne et euh, cette dynamique qu'il y a eu aussi au mouvement des jeunes communistes, parce que c'est un des événements de la campagne finalement, c'est déjà aussi l'émergence de Léon qu'on peut saluer, parce que peut-être que vous ne le connaissiez pas avant la campagne et maintenant on le connaît un peu mieux. Il a très bien porté la parole de Fabien pendant cette campagne et ils ont vraiment développé le mouvement des jeunes communistes, donc je lui laisse la parole. Merci Igor. Bonjour à toutes et tous. Ça fait très plaisir d'être ici. Je vais être assez bref. Je vais me concentrer en effet sur l'action de, des jeunes communistes, aidés par les étudiants communistes durant cette campagne. Mais juste avant, je vais peut-être juste raconter une anecdote. J'étais déjà à la tête des jeunes communistes en 2020 pour le centenaire du Parti communiste. Et à l'époque, tous les journalistes me demandaient... mais Comment on peut être jeune et communiste aujourd'hui? Eh bien, je vais le dire, avec cette campagne, aujourd'hui, il n'y a plus aucun journaliste qui, le, qui euh, me pose la question, mais non seulement parce que, comme tu l'as dit, euh, Yann, le Parti communiste est revenu sur la scène nationale, mais surtout qui, le, qui aurait pu le croire encore, Fabien Roussel et le Parti communiste ont marqué le renouveau de la politique et le renouveau de la gauche sur l'échelle nationale, à l'échelle nationale. Et qu'ils viennent, moi je leur dis, qu'ils viennent à la fête de l'humanité et qu'ils voient ces centaines de jeunes qui ont afflué dans ces allées et qui sont venus nous voir, nous les jeunes communistes, qui sont venus me voir hier au stand national en disant Léon, on veut adhérer aux jeunes communistes. La campagne de Fabien Roussel nous a redonné espoir en la politique, dans une gauche authentique, une gauche. Populaire. Et c'est cette gauche-là que nous avons incarnée, et c'est cette gauche-là qui permettra demain de remobiliser les jeunes et de redonner espoir en la politique à ces centaines de milliers de jeunes qui ne se reconnaissent plus dans cette société, mais qui ne se retrouvent dans aucun parti politique. Alors, continuons de faire connaître le Parti communiste, continuons de faire connaître les jeunes communistes. Et sur du contenu, je vais vous raconter une anecdote qui m'a été transmise juste avant de venir, mais qui est, je pense, essentielle. C'est une instite qui est adhérente au Parti communiste, qui me disait... Qu'il y a dix ans, euh, elle avait euh, des, euh, de, deux de ses élèves qui ont refusé de manger des pâtes euh, à la cantine. Et lorsqu'elle a discuté avec eux pour savoir pourquoi ils avaient refusé de manger des pâtes à la cantine, ils se sont mis à s'effondrer et disent :« Mais les pâtes, c'est ce qu'on mange quotidiennement chez nous. » Alors quand je vois aujourd'hui des gens à gauche nous faire la leçon en disant qu'il faut manger moins de viande, et bien nous nous disons que l'abondance, elle est pour toutes, et pour tous, et partout sur le territoire. C'est cette gauche authentique et populaire. C'est à ces jeunes-là qu'on va s'adresser et qu'on les mobilisera. Et c'est cette gauche-là qui sera majoritaire demain. Et c'est cette gauche-là que nous avons incarnée. Et c'est cette gauche-là qui permet aujourd'hui aux jeunes communistes d'être revenus une force incontournable dans les organisations de jeunesse et d'être la première organisation politique de jeunesse de ce pays qui sera la force pour soutenir toutes les échéances électorales et les campagnes du Parti communiste, bien évidemment, et notamment, peut-être, celle de Fabien-Roussel dans 5 ans. Voilà. Merci. Merci. Merci Léo, merci à toutes et tous. Je vous propose maintenant les nouveaux adhérents et ceux qui les accompagnent de passer, prendre un pot convivial derrière. A très bientôt, bonne fin de fête de l'humanité.